Pour compléter le travail sur le solstice d'été, c'est le moment de récupérer ou d'appliquer plutôt, de mettre en action votre pouvoir de créer, de co-créer des nouveaux commencements en utilisant comme outil pédagogique, comme outil opérationnel, en utilisant le pouvoir du rêve. Vous devez aller regarder les choses qui ont besoin de changer, qui sont juste là à portée de votre main, parce que ça fait partie des nouveaux fruits. Et que donc ça a été travaillé et travaillé, donc c'est des choses que vous connaissez. Il ne s'agit pas de rêver l'impossible, il s'agit de rêver par, par rapport à ce qui a été. Parce que si on rêve l'impossible, là on est dans la toute-puissance et le délire du rêve. Il s'agit de rêver par rapport à tout le chemin accompli. Et c'est là, tout près, tout près, tout près, et j'ai rêvé que c'est fait.